Bonjour mes chers élèves de séance 1, deuxième année primaire. Alors, je vous propose votre livre préféré l'arbre en mots. Alors aujourd'hui, on va voir... Grammaire. Oui, grammaire. Allons-y, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Il s'agit de grammaire. Grammaire. Voici le cours d'aujourd'hui. De grammaire, je, man je manipule les accords du verbe avec son sujet, première partie. Apprenez, s'il vous plaît, votre pas 72. D'accord 72. Et suivez avec moi pour comprendre bien cette leçon. Les accords du verbe avec son sujet, première partie. Alors, avant de répondre aux questions, il vaut mieux de lire ce texte. Je lis le texte, d'accord Suivez avec moi s'il vous plaît, 72, oui 72. La Tefa et sa mère patientent dans la salle d'attente. sait déjà que la Tefa et sa mère sont euh, dans un cabinet euh, du docteur. Alors euh, la Tefa va, euh, va être vaccinée par le docteur. Contre la rougeole, oui. La tefa et sa mère, passant dans la salle d'attente, elle discute. Elle discute. Elle remplace la tefa et sa mère. Alors, je vois que elle, avec discute, il y a un accord. Pourquoi Parce a la terminaison de verbe discuter, c'est ont. C'est déjà que elle, c'est pleuré. C'est féminin pleuré. Elle discute. Nous passons à quelle heure nous passons à quelle heure tu es trop impatient. tu es tu es trop impatiente tu restes tu restes calme et cela passera vite nous attendons depuis si longtemps nous attendons depuis si longtemps le docteur arrive enfin vous ne souffrez pas trop vous ne souffrez pas trop. Vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. La mère et sa fille entrent dans le cabinet. Voilà. Alors, euh, mm -hmm. j'ai le texte. Les verbes dont le sujet sont les pronoms personnels en gras. Alors, il y a euh, le verbe discute. Euh, Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez tout simplement euh, souligner le verbe discute. Je vous soulignez aussi le verbe passons et reste, attendons, souffrait, épouvrent. Alors celui les verbes dont les sujets sont les pronoms personnels en gras. Alors elle discute. Je souligne, discute. Nous passons. Je souligne, passons. Tu es, je souligne, est. Tu restes, je souligne, reste. Nous attendons, je souligne, attendons. Euh, vous ne souffrez pas trop. Je souligne, souffrez. Vous pouvez avancer. Je souligne, avance. Alors, euh, compare les terminaisons des verbes que alors, terminaison du verbe, euh, tous ces verbes-là sont au présent. Le verbe passer, au présent, le verbe rester. Le verbe être, on va voir plus tard. Le verbe être au présent. Attendre, c'est un verbe de troisième couple. Souffrer, et pouvoir aussi, c'est un verbe de troisième couple. On va voir plus tard. Mais, euh, je vois qu'il y a un petit il voilà, y a l'accord il l'accord entre l'accord entre il y a une relation entre le sujet et son verbe une relation d'accord alors elle discute et se termine par un t nous passons et se termine par un s tu restes et se termine par OS, nous attendons et se termine par un s nous attendons, attendons l'eau. Hein? Vous ne souffrez pas trop et ce même par oser. Vous pouvez avancer ce termine par oser. Alors, relève trois autres verbes conjugués au présent et entourent leur sujet. Par quel pronom personne peut-il remplacer les sujets hum, Les autres verbes, hum, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de premier groupe. Par exemple, tuer, c'est le verbe être. Tu es impatiente. Tu euh, remplaces la Téva. Elle est impatiente. Elle est trop impatiente. Elle reste calme. C'est-à-dire la TVA. Elle reste calme et cela passera vite. Et nous attendons depuis ce temps. Nous, ça veut dire la Téva et sa mère. Ça veut dire qu'ils attendent depuis ce longtemps. Hmm. Voilà. Alors, que peux-tu dire du verbe et de son sujet Ah, voilà, c'est ça. Alors, il y a l'accord entre le verbe et son sujet. Il y a l'accord. Alors, euh, je m'entraîne. Recouper les phrases, puis surligner les sujets des verbes surlignés. Alors, recouper les phrases, on dit tu joues, tu dors, tu grandis, nous lisons, nous grattons, nous sentons, vous. « Partez, vous arrivez, vous revenez. » Alors, recopier les phrases mises, pour peut les sujets du verbe surligné. Ah, voilà, c'est clair. « Tu, nous et vous. » Dans chaque liste, on tourne les lettres du verbe qui ne changent pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle le radical. Par exemple, ici, « joue » avec « g-o-u » seulement. « Dors » avec D t-o-r ». Grandi avec G-R-A-N-T. Lisons. L-I-S. Euh, grattons. G-R-A-T-T. S-E-N-T. -E Partez. P-R-T. Arrivez. A-2-R-I-V. Revenez. R-E-V-E-N. Alors, je recopie les phrases, puis je souligne les sujets des verbes et surligne et dans chaque liste, on tourne les lettres du verbe qui ne changent pas. Alors, les, verbes, les, les lettres du verbe qui ne changent pas, en exception, bien sûr, la terminaison. Ah, la terminaison, c'est ES. Tu joues, tu dors avec S, tu grandis avec IS. Nous lisons avec ONS. Ah, voilà. Nous grattons avec ONS. C'est ce qu'on appelle la terminaison. Nous sentons avec ONS. Vous partez avec EZ, vous arrivez avec EZ. Vous arrivez, vous arrivez, vous partez, vous revenez. Alors, il y a ici ES, S, IS, ONS, EZ. Et les autres lettres, c'est le radical. Relis les sujets au vert. Bien sûr, il y a l'accord. Cherche toujours l'accord. Quelque chose qui est euh, en relation. On ne on, on, on dit pas tu dormant. Hein. Il n'y a pas d'accord entre le sujet et le verbe. Tu dormant, tu creusant, tu lisais. Non, non, non. Alors pour tu, on dit tu perds, tu fais, tu prends, tu dis. Il y a quatre verbes. Tu perds, fais, prends et dis. Tu dis, tu prends tu fais, tu perds. Nous, on dit nous dormons, nous creusons, voilà. vous voyez, vous lisez, voilà, c'est fait. Alors d'accord, vous avez bien compris Alors, tu perds, tu fais, tu prends, tu dis, il y a l'accord entre le sujet et ces verbes-là. Parce que la terminaison, c'est convenable Avec euh, le sujet Tu perds avec S Tu fais avec S Tu prends avec T S Tu dis avec S voilà. Nous dormons avec un S Nous creusons avec un S Vous voyez Vous lisez Recopie chaque phrase avec le verbe qui convient Alors tu Il y a trois choix C'est J'aime ce genre d'exercice, tu viens, tu viens, tu viens de l'hôpital, on cherche l'accord, tu viens, tu viens, tu viens, mais normalement on dit tu viens avec S, alors je recopie uniquement, viens, tu viens avec S, tu viens de l'hôpital, nous nous essayons, essayons, essayons, essayons. On ne pas « nous nous essayer ou « nous nous, ass... nous, nous est dans la salle d'attente. Vous sortez. c'est pas « vous sortez » ou « vous sortez ». Vous sortez avec EZ. Vous sortez après la consultation. Oui, peut ajouter la terminaison en t'aidant des exemples. Tu dors, nous dors, nous disons, vous mangez. Toujours, il y a l'accord entre le sujet et le verbe. Cet accord est traduit par la terminale. Parce qu'on dit tu dors avec S, nous disons avec o et S. vous mangez avec OZ. Alors normalement tu lis avec S, notez s'il vous plaît avec un crayon, tu lis avec S, nous savons avec ONS, vous brillez avec o et Z. tu fais avec S, et nous buvons avec ONS et, et vous venez avec OZ. Voilà. Alors qu'est-ce que vous venez de faire Vous venez de. Euh, terminer ses, euh, ses, ses formes euh, verbaux par euh, la terminaison. Tu lis S, tu fais S, nous savons en LS, nous buvons LS, vous brillez aux z, vous venez aux z. Voilà, c'est simple. Trouve de quel verbe il s'agit puis conjugue le avec le pronom personnel indiqué. C'est le verbe ici, c'est le verbe OUVRIR. C'est pas le verbe OUVRER. Non, non, non, non, non, non, c'est le verbe ouvrir, c'est le verbe écrire, c'est le verbe réfléchir, c'est le verbe lire. Alors on dit, nous ouvrons, vous ouvrez, n'oubliez pas que c'est un verbe de troisième groupe. Oui, euh, elle se termine par le terminaison de premier groupe, mais elle appartient au troisième groupe. Alors, nous ouvrons, vous ouvrez, tu écris avec S à la fin. Nous écrivons, tu réfléchis avec IS, vous réfléchissez, hein, vous réfléchissez, nous lisons, vous lisez. Ah, C'est facile maintenant. Alors, vous venez de comprendre que ça veut dire les accords, des verbes avec son sujet. Alors, cette leçon au secours de grammaire est en rapport avec la conjugaison. C'est à la page 72. Vous pouvez <coughs> tout faire euh, tout seul. Et bien sûr, vous pouvez aussi consulter cette vidéo pour faire la correction. À la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention.